Sur le dispositif PEST, un dispositif Ecofito XP, donc financé par de l'argent public EcoPhyto, pour la protection de l'eau. Et globalement, on y essaye des nouveaux systèmes de culture innovants, agroforestiers en plus, où on essaye de pas du tout avoir recours à des pesticides et utiliser les arbres en fait, comme facilitateurs bio agroécologiques de la défense des plantes cultivées. C'est un projet collectif, participatif alors participatif du fait qu'on essaye d'allier les gens de la recherche. Alors vous en connaissez hein, les gens de l'INRA de Montpellier, mais pas que, on travaille aussi avec d'autres branches de l'INRA. L'INRA Gautron par exemple à Valence. Euh, on travaille aussi avec des gens du développement, vous en connaissez une, la société, la coopérative groupe développement On travaille avec les responsables locaux agricoles, comme les chambres régionales ou les chambres locales, départementales. Et puis surtout participatif parce qu'on essaye de faire intervenir le plus souvent possible des exploitants agricoles. Alors, dès la conception du système, quand il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire, comment on va mener telle culture par rapport à telle autre. Et puis aussi au quotidien, quand il faut... Euh, réadapter le système quand il faut reprendre des décisions à tout moment du cycle de vie des plantes ou même aussi quand on fait du transfert il y a pas mal de gens qui passent sur la plateforme des associations des GI2E des jeunes agriculteurs en conversion donc en fait c'est un lieu de formation et donc il est participatif pour tous ces termes là donc euh, le projet en fait il est assez conséquent, hein. c'est sur 6 ans, c'est une plateforme qui est mise en place sur 6 hectares grosso modo, 6 ans euh, avec un, un ingénieur presque à plein temps qui travaille dessus. Donc les, les sommes sont assez importantes, assez intéressantes aussi. Et donc euh, ben, qui finance aujourd'hui ben, Ceux qui nécessitent, euh, qui, qui, qui sont intéressés par de nouveaux systèmes moins impactants, donc avec moins de phyto. Aujourd'hui c'est l'approche éco-phyto. C'est le programme national Défi Ecofito et l'argent vient de l'ONEMA. C'est globalement ben, ma facture, ta facture, nos factures d'eau sur lesquelles un, un certain montant est pris euh, par l'ONEMA et redistribué pour de la recherche du développement. Voilà comme un projet assez coûteux, hein, on est sur 200 000 euros sur 6 ans à peu près, euh, peut être financé d'une part de l'État, qui bah, annonce, facilite, euh, met en place des enveloppes budgétaires et demande à ce que des gens euh, réfléchissent, soient créatifs et proposent des idées. Euh, et c'était en 2012-2013. Euh, on a été contacté globalement et on a discuté avec l'INRA, qui en France a mis en place un réseau équivalent, zéro pesticides, mais culture traditionnelle, hein, sans arbres, sans haies, sans rien d'autre ça s'appelle Réseau Pest, un très bon projet qui est en cours. Et euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas nous, avec une particularité, l'agroforesterie. Et à donc, on avait cette parcelle agroforestière qui avait été mise en place pour des objectifs d'amélioration, limitation des transferts de polluants, amélioration de la protection des sols, de l'eau, euh, recréation de connectivité écologique. Donc en fait, il y avait tout déjà tout un panel d'objectifs. Et en fait, ce qui s'y prêtait bien, c'était, sur une parcelle assez défaillante, avec des sols limitants, d'imaginer des systèmes innovants moins impactant avec moins d'un donc en fait aller vers le bas on va dire hein, vers l'écologiquement intensif mais avec moins d'un et donc euh, ça se mariait parfaitement avec ce qu'il y avait déjà en marche. Alors la parcelle aujourd'hui elle a 8 ans d'âge. On espère aller jusqu'à son terme, hein, à savoir euh, globalement euh, 60 ans, 65 ans pour que la matrice agroforestière nous permette de, de savoir ce que ça vaut. Euh, le projet lui jusqu'à 0 PES ben, c'est plutôt 6 ans. On va sûrement redéposer une deuxième séance, donc 12 ans. Donc déjà, avec 12 ans de recul, un travail assez conséquent, ça fait beaucoup de références, à valoriser. Et sur quoi on travaille exactement, ou quels sont les objectifs qu'on essaye vraiment de, de viser Mais Il y en a un qui est majeur, c'est est-ce euh, que nos arbres, dans un système moins impactant, seraient à même de compenser les émissions de gaz de effet de serre, donc compenser le carbone émis quand on travaille avec euh, moins de pesticides et plus de travail mécanique Est-ce qu'on pourrait arriver à un bilan beaucoup j'ai envie de dire nul, mais ça c'est imagé, un bilan très amélioré qui nous permettrait de distribuer dans les filières bah, tantôt un colza avec une empreinte carbone très réduite, tantôt une luzerne, tantôt et donc de permettre aux filières d'être déjà comment dire, moins émettrices dans les matières premières qu'elles vont traiter et puis dans les produits qu'elles vont distribuer. Ça c'est un objectif premier. Le deuxième c'est aussi de prouver que ou de mettre en place et d'obtenir des références qui permettraient de dire on peut faire tel genre d'agroforesterie avec tel genre de système de culture, ça marche dans tel contexte, ça marche dans tel moins bien dans tel autre, voilà les grandes décisions qu'il faut prendre, voilà les, les petits points qui sont compliqués à régler ou qu'on n'arrive même pas nous-mêmes à régler et, et qui font que c'est un obstacle majeur. Enfin, voilà, c'est de travailler sur la référence aussi. Alors, pour faire ce genre de système, il faut des leviers. Et euh, il y a un certain nombre de leviers qu'on a, qu a mis en place, euh, sur lesquels on compte beaucoup. Alors, c'est s'il n'y a pas de pesticides, et entre autres pas d'herbicides, c'est déjà le désherbage mécanique. Alors il y a de la place pour les bineuses, il y a de la place pour les hauts, les hercétries et, et tout ça. Euh, le deuxième levier, c'est euh, avant d'arriver dans le curatif, c'est le préventif. On essaye au maximum d'utiliser des plantes très couvantes, on fait des mélanges de variétés, on met des couverts intermédiaires, on associe les cultures. On fait par exemple du colza avec du trèfle, on va faire du tournesol avec de la luzerne. On valorise aussi chaque période du cycle, on essaye de ne plus avoir du tout de sol nu. Et puis on va essayer d'utiliser aussi tout ce qui est euh, lutte intégrée. Il y a de la place grâce à la maîtrise agroforestière pour euh, tantôt des carabes, tantôt des cirques, tantôt d'autres insectes. Et tous ces cortèges, on espère qu'ils vont venir remplacer nos insecticides. Mmh. Donc en fait, on fait appel à toutes ces panels-là et on essaye d'intensifier les phénomènes. Ouais. Alors, euh, les premiers résultats dont on dispose, alors encore une fois, c'est une approche système, donc les résultats, ils sont très longs à obtenir. Il faut de nombreuses années pour pouvoir être sûr de ce qu'on dit. Mais les premières tendances, on va dire, si vous voulez bien, tendances. Euh, un, L'idée du salissement des parcelles dues aux lignes, aux lignes en herbe sur lesquelles se trouvent les arbres, pour nous, on n'est pas du tout d'accord. Même sans herbicide, on n'est pas envahi, plus que ne le serait n'importe quelle personne, en bio ou pas en bio, euh, qui n'aurait pas d'arbres. Donc en fait, pour nous, il n'y a pas d'impact négatif adventiste sur nos parcelles. Hormis peut-être une ou deux espèces qui peuvent être un peu emmerdantes certaines années, je parle du chardon et du rumex. Alors, le contrôle qu'on fait, nous, il est manuel en fait. On essaye sur, nos, sur le, la parcelle expérimentale, sur les parcelles expérimentales, de lutter manuellement, de les maintenir manuellement. Et puis, quand euh, on arrive sur des rotations où les plantes qui sont euh, fauchées pour, par exemple, la luzerne, eh bien là, en fait, c'est très simple de gérer du chardon. Il disparaît peu à peu au bout de deux ans de luzerne. On est revenu à un stock très bas et ça passe. Donc, voilà le premier résultat, la première tendance. Euh, deuxième tendance dont, on, dont on, je voudrais euh, évoquer, c'est globalement en fait euh, le potentiel, la potentielle concurrence qu'il y a entre les arbres et les cultures. Alors c'est des choses qu'on observe, euh, une dépression, un stress hydrique sur les cultures dans des circonstances très séchantes, des années où il n'y a presque pas de pluie, euh, et globalement que sur les cultures de printemps, les cultures d'hiver passent à travers ça. Donc, euh, on le savait, hein, on, le, on le subodorait, mais on le constate vraiment. L'exemple typique, c'est le tournesol qui a du mal à croître et à donner ses rendements dès lors qu'on a une année sans pluie, pratiquement, sur des sols très séchants comme ici. Euh, donc c'est voilà, c'est une limite peut-être de l'agroforesterie avec ces plantes-là. Maintenant... Euh il y en a d'autres qui s'en sortent très bien. Une luzerne, bien sûr, adore ça. Qu'il n'y ait ou qu'il n'y ait pas d'arbres, c'est une super plante. Elle est magnifique, elle est magique. Euh, nos blés, nos févroles d'hiver, bah, se portent très bien. Donc le blé ne pose pas, le blé pardon, les arbres ne posent pas vraiment de problème dès lors que les plantes sont d'hiver et ont le temps de faire une croissance euh, sur la période hivernale. Quoi. Euh, et peut-être dernière tendance, c'est peut-être ce qu'on appelle lutte intégrée, lutte biologique. Euh, alors ce sont vraiment que des grandes tendances. Ce qui se dégage, c'est euh, comme dans beaucoup de cas en agroforesterie, une plus grande diversité des insectes, qu'ils soient pollinisateurs, euh, qu'ils soient prédateurs, hein, d'autres insectes, donc auxiliaires. Ça, c'est clair, c'est établi, on l'observe bien ici, il euh, euh, y a des effets années. C'est souvent plus l'année qui conditionne la lutte intégrée que la parcelle elle-même. N'empêche que quand on a des arbres, on y retrouve un plus grand cortège et éventuellement une plus grande capacité de lutte et d'adaptation de cette lutte. Ça